Euh, L'exposé qui suit, qui est celui de Nathalie euh, Casso-Vicarini, euh, qui est fondatrice de l'association euh, Ensemble pour l'éducation de la petite enfance et qui est impliquée dans énormément de projets au niveau euh, national, notamment euh, la mise en place de, euh, des maisons 1000 euh, jours, dont peut-être euh, tu vas nous parler. Euh, et donc euh, Nathalie va nous parler de la place des pères dans les pays européens et dans le monde aussi, et quelle influence euh, ça a sur le rôle des, des pères. Euh, Peut-être aussi nous de parler des congés paternité. Super, très bien, merci. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Très heureuse d'être d'être avec vous. Nous sommes ensemble réunis pour partager ces connaissances et et elles sont absolument essentielles pour intervenir tôt sur la trajectoire de nos enfants et des familles. On sait à quel point euh, l'impact est fondamental pour notre société. Euh, Aujourd'hui, les écarts se creusent. Beaucoup de parents nous disent être en grande difficulté suite à, à cette pandémie qui se, qui est encore un peu là, mais, mais qui s'éloigne avec euh, des, des réactions euh, complexes dans les familles qui ont aussi créé beaucoup de, beaucoup de séparation euh, et un impact important avec la surexposition aux écrans, euh, l'isolement, l'isolement sensoriel, le stress toxique qui ont été vécus pendant ces temps euh, difficiles. Voilà, donc aujourd'hui, on est tous ensemble pour apporter des, des pistes les plus sérieuses possibles basées sur les recherches scientifiques et euh, sur la pratique clinique que je vais commencer euh, par vous exposer et vous dire... En introduction, qu'il faut bien tout un, tout un village pour élever un enfant et que ce village, c'est la niche sensorielle qui est fondamentale pour que chacun se sente en confiance avec le monde dans lequel il vit, avec toujours cette question fondamentale de regarder quel est l'intérêt de l'enfant quand on a des doutes. Quel est l'intérêt de l'enfant? Quel est l'intérêt de la famille? Et à ce moment-là, on peut avoir des, des réponses, des réponses solides. Merci beaucoup, c'était passionnant. Euh, je vais essayer d'apporter mon petit, petit grain de sel de l'association pour parler des nouveaux pères, un facteur de protection, et c'est un facteur de protection pour la santé sociale. Et que dit la recherche Avec un, un sommaire en plusieurs parties. Que révèle l'éthologie Moi aussi, je vais parler... Ah oui, pardon. <rire> voilà, c'est moi qui ai la main. Que révèle l'éthologie on va parler de prématurité et de place du père en Europe et aussi dans d'autres pays. Euh, le phénomène des papas solos, l'influence du milieu paternel hein, sur le développement des enfants, né en plein dans les pieds Le phénomène de la couvade, les maisons des mille premiers jours, dont a parlé le professeur Storm, Storm et un, un arrêt sur image sur les congés de naissance. Donc, euh, pour, euh, comme clin d'œil, hein, j'ai prévu une petite vidéo d'une relation euh, d'un papa avec ses deux enfants. Oxence aime beaucoup jouer avec son père. Depuis quelques semaines, sa sœur Léance est invitée à se joindre à leur jeu. Euh, on fait comme ça on ne peut pas jouer avec ta petite... Euh... On peut pas jouer avec la petite sœur pourquoi intégrer un tout petit au jeu des enfants plus grands Arnaud, attends, tiens. Oui. Tiens. Elle joue avec moi, comme ça, elle me dira ce qu'il faut faire, avec. Euh, qu'est-ce qu'il faut mettre ensemble, tout ça Peut-être. Ouais, on essaye. Attends, dis... En jouant ensemble, Oxence et Léance apprennent à se connaître et tissent des liens qui influencent déjà leurs relations futures. Elle te dira, tu écouteras ce qu'elle te dit. Encourager les enfants à jouer ensemble, sans toutefois les forcer à le faire, est une source d'apprentissage pour ah, eux. Elle a dit oui. Pour Roxence, jouer avec sa petite sœur lui permet de mieux comprendre le point de vue de l'autre et ses émotions. Ce qui est aussi profitable dans sa relation avec ses autres amis. Pour Léance, être au cœur de l'activité est une occasion privilégiée de découvrir le monde qui l'entoure et d'entrer en relation avec son père et avec son frère. Ah oui. Les interactions entre frères et sœurs sont toujours chargées d'émotions, parfois positives et parfois négatives. Toi, tu comprends la petite sœur, toi Elle a dit oui C'est cool Comme ça, tu peux nous traduire ce qu'elle dit des fois, parce que nous, on ne comprend pas tout. C'est en valorisant les comportements et sentiments positifs d'Oxence envers Léance que leur père favorise le développement d'un lien harmonieux. En jouant ensemble, chacun y trouve son compte, à sa façon. Alors, je suis contente de parler aussi des, du règne animal parce que l'éthologie nous apporte beaucoup de, beau, beaucoup de pistes de réflexion et notamment chez les insectes, les oiseaux, les mammifères qui, qui ont une relation paternelle très intéressante avec leurs petits. Ici, on parle du manchot empereur mâle qui est présent auprès de la femelle et qui va couver euh, pendant, pendant deux mois les, les œufs qui, euh, qui, qui sont là avec une, une poche qui se déplie au-dessus de l'œuf Et il passe d'une un, patte sur l'autre pour essayer de ne pas abîmer sa progéniture tout en la réchauffant. Parce qu'évidemment, on est dans des pays très froids et il attend la femelle pendant deux mois qui est allée faire les courses et qui revient pour, pour nourrir le petit et, et le papa qui commence à dépêcher. À rire. Voilà euh, une relation qui est extrêmement intéressante et qui est en lien avec, euh, avec notre, euh, notre souris. <rire> Je ne sais pas quel est le niveau <rire> d'hormones hein, ni quelle est l'hormone qui, euh, qui interagit. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que c'est naturel chez les mâles dans, dans ces catégories euh, d'insectes, d'oiseaux et de mammifères. Euh, pour vous dire que l'OMS euh, ainsi que nous tous nous recommandons le pot à peau, qui est extrêmement Important dès, dès la naissance, euh, autant dans le règne animal que, que, chez, euh, que, que chez nos, nos petits hommes. Parce que c'est une continuité avec le monde d'avant et cette synchronie des interactions parents et bébés participe à l'accordage qui est fondamental. On a parlé d'attachement, on va continuer probablement à parler d'attachement. La boucle du plaisir, de la récompense dans le cerveau enclenche le cercle vertueux de l'attachement qui est un, un, un excellent signe de développement chez, chez nos enfants. Alors, on a, on a redessiné cette pyramide de Marcelo que vous connaissez probablement, vous, les professionnels de la petite enfance, de, du soin, de l'éducation, mais aussi les parents avec une base qui a légèrement changé, avec au même niveau, évidemment, la production de soins, le care, mais aussi la sécurité affective parce qu'un bébé seul n'existe pas et chacun de nous le sait. Voilà, chose faite. Et euh, si vous le souhaitez, je vais vous partager euh, cette expérience que vous connaissez probablement <rire> avec, euh, avec les oies cendrées. On retourne vers le règne animal avec Coral de Lorenz qui, euh, qui a couvé ces euh, ses petits euh, ses œufs qui ont donné lieu à à cette naissance doit cendrées et ses oies euh, ont vu ce premier visage qui était un visage humain qui a créé ce lien d'attachement extrêmement solide qu'on va voir dans, dans cette vidéo. Le pionnier est le psychiatre et psychanalyste britannique John Bolby. Il s'est inspiré des recherches sur les animaux et en particulier des découvertes de l'éthologue allemand Konrad Lorenz, faites à partir de son observation des oiseaux. Lorenz était là quand un oisillon brisa sa coquille et jeta son premier regard sur le monde. C'est à lui que cet oisillon s'attacha et il poussait des cris de détresse dès qu'il le voyait s'éloigner. Lorenz vérifia que la même chose se produisait avec des oiseaux d'espèces différentes et montra que les oiseaux s'attachent au premier objet qu'ils voient bouger lorsqu'ils sortent de l'œuf. Il appela ce phénomène l'empreinte. Lorenz traversa alors une époque curieuse, pendant laquelle il était sans cesse suivi pas à pas par des couvées entières. Les oisillons délaissaient leur mère naturelle pour l'accompagner lorsqu'il allait se baigner ou faire une promenade en barque. par ses deux chercheurs, Bowlby élabore sa théorie de l'attachement. Selon cette théorie, l'enfant vient au monde avec des savoir-faire innés. Il sait regarder, il sait sourire, et cela lui permet d'entrer en relation avec les autres, et donc de survivre. La mère, de son côté, est intuitivement en mesure d'être proche de son bébé. Ces échanges nourrissent l'attachement, qui est l'équivalent de l'empreinte chez l'animal. Pour vous dire que l'attachement, c'est évidemment un lien vital qui se conjugue bah, finalement au-delà des genres et des, et des natures, aussi bien dans le règne animal que, que chez l'humain. Et euh, depuis les travaux de, de John Bolby, on voit à quel point cet ancrage est fondamental pour, et il dure toute une vie. Et c'est évidemment dès la maternité, même dès le projet d'enfant, on le dirait facilement, que ces liens se mettent en place et se préparent pour, pour la vie future. On vous partagera également ces, ces deux panneaux qui décrivent la théorie de l'attachement et euh, ce lien tout à fait singulier qui, qui grandit euh, jour après jour dans, chez les humains, mais aussi euh, dans le règne animal. Alors cette deuxième thématique sur la prématurité et la place du père en Europe est importante parce que là, on voit une carte dans les pays foncés. On voit le, le, enfin, le volume d'enfants prématurés qui, qui naissent en Europe. En France, c'est 7,4% des naissances prématurées. Ça a augmenté de 25% en 20 ans. Et peut être euh, encore un peu plus pendant pendant la pandémie. Alors, je n'ai pas les, les derniers chiffres, mais euh, le professeur euh, euh, à l'hôpital euh, à Stockholm, un hôpital euh, très reconnu en, en Suède, nous dit qu'il est important que les parents euh, soient là en permanence, euh, surtout euh, dans des cas de prématurité, mais aussi pour euh, l'ensemble des enfants. On voit ces papas avec euh, avec leur bébé en peau à peau, ce qui est absolument euh, crucial pour, pour ces tout-petits. On sait tous les bénéfices du, du pot à pot. Donc les standards de, de soins en néo, néonatologie en Europe sont vraiment révélés. Et aujourd'hui, sont des, des pratiques très courantes dans nos pays. Alors quelle est l'influence du milieu paternel sur le développement des enfants, on parlait d'épigénétique. Euh, Qu'est ce que le père en particulier apporte dans, dans ces tout premiers temps de la vie qu'on appelle les mille premiers jours? Les mille premiers jours, c'est vraiment du quatrième mois de grossesse jusqu'à peu près à l'entrée à l'école des enfants, au moins jusqu'à jusqu deux ans. Alors, c'est pas euh, c'est pas très scientifique comme calcul, mais ça, ça décrit cette fenêtre d'opportunité et en même temps de fragilité. Voilà, Le papa, on le considère vraiment comme en soutien de la fonction maternelle, de protection de la diade mère-enfant, de l'allaitement, de la lactation euh, et on parle beaucoup de groupes. Alors il y a des groupes de, de papas allaitants, il y a des groupes de papas amis de l'allaitement, il y a les PAPS, il y a des groupes dans le monde entier de papas qui euh, se retrouvent ensemble et qui euh, mettent en place des facteurs de protection dans cette partie de très, très vulnérable et en même temps très prometteuse de, de la vie. Donc dès, le, dès la sortie à la maternité, nous dit Fabrice, à la maison, je me suis tout de suite impliquée dans les soins et la relation avec notre bébé. Et moi, j'avais peur de ne pas savoir m'y prendre avec un nouveau-né. Et j'ai été immédiatement en première ligne, nous dit-il. Voilà, ça veut dire que peut-être cette maman a aussi encouragé cette place pour ce papa qui développe une, une relation qui va être très différente finalement de la relation qu'aura qu la maman auprès du bébé, bah, davantage basée sur le toucher, sur le mouvement, euh, attentif au, à la motricité du bébé, peut-être plus que, que, que les mamans. Euh, les papas chatouillent beaucoup, euh, ils se bagarrent, ils, ils font semblant. Euh, et le jeu libre, euh, l'exercice physique, la prise de risque est plus importante du côté des papas. Euh, et là, on va tester évidemment une relation différente. Ça, ça s'appelle aussi l'attachement, hein, le va-et-vient. Et cet enfant va faire cette expérience de prendre des risques en étant accompagné par, euh, par son papa. Face à un enfant qui tombe, les pères sont plus susceptibles de l'encourager à se relever tout seul euh, que de le consoler. Voilà. Les, les mamans sont peut-être plus dans, dans une relation euh, affective, de, de sécurité, et les papas encouragent euh, la prise de risque avec des styles d'interaction qui varient beaucoup euh, selon les cultures, les traditions orales, et, euh, et ça s'exprime dans les jeux. Les papas jouent beaucoup, euh, on, on observe... En tout cas, que les papas jouent beaucoup avec, euh, avec leur tout petit, ce qui active cette boucle de plaisir et de motivation mutuelle dans cette relation privilégiée entre, euh, entre les papas et, euh, et les bébés. Euh, cette qualité des interactions, elle a une influence très positive sur le développement intellectuel. Les chercheurs ont filmé... Récemment, 128 pères avec leurs enfants âgés de 3 mois à 2 ans, ça c'est en Angleterre. Et à 3 mois, on a pu observer que ces réactions euh, entre les papas et leurs bébés euh, influençaient de façon importante leur développement intellectuel et cognitif. Euh, ça, ça s'exprime au, euh, au travers du jeu. Et euh, bon, ça pourrait paraître une évidence, mais en tout cas, ça, ça, a, été, euh, ça a été acté par, euh, par cette recherche. Voilà, donc déjà, dès la, dès la consultation préconceptionnelle, euh, la recherche nous dit que tous les couples en âge de procréer euh, devraient euh, s'informer de euh, toutes les expositions environnementales euh, auprès, de, auprès des enfants pour voir comment euh, on peut intervenir sur leur santé globale. Et ça, ça en fait partie vraiment. C'est du quotidien entre, entre les parents et leurs bébés. Euh, les pères sont toujours euh, naturellement engagés. Ils l'ont toujours été. C'est ce que nous disent les anthropologues. Euh, ces papas euh, étaient euh, déjà très, très impliqués dans la relation avec leurs enfants, dans les groupes de chasseurs-cueilleurs. On a des, des traces. C'est Marilène Patoumatis en particulier, qui est chercheuse sur ces questions-là, qui, qui nous le révèle. Et aujourd'hui, en tant que, on va dire, Dispensateurs de soins et, et, euh, et parents, euh, ces pères éduquent, soignent davantage et nourrissent et s'occupent de l'environnement quotidien de leur bébé dans, dans nos sociétés. Et peut-être euh, davantage depuis euh, depuis les, les confinements successifs, euh, ce qui serait une une très bonne chose pour euh, pour l'équité dans dans nos sociétés. Alors dans le monde, ça s'exprime de façon différente suivant les cultures familiales. Par exemple, en Russie et au Brésil, il y a encore une forte résistance culturel à ce que les pères, euh, on est dans des rôles très traditionnels, à ce que les pères s'occupent quotidiennement de, de leurs enfants. Mais en Inde, en Afrique du Sud, en Chine, on voit déjà des évolutions, même si la grand-mère est très présente, la famille, tout le village est assez présent. Et, et ce, cette évolution, elle se fait un petit peu plus doucement que dans certains autres pays comme les États-Unis, l'Australie, très pionnière en matière de, de soutien à la parentalité. On sait par exemple que dans le sud de l'Afrique, où les taux de fécondité sont très élevés, les parents biologiques ont moins d'interactions avec, avec leurs enfants qui sont voilà dans, qui interagissent avec euh, avec l'ensemble du de, du groupe et euh, en particulier de multiples pères qui interviennent dans, dans le développement de ces bébés. En Norvège, en Australie et en France, euh, il y a des euh, daddy groups et euh, des maisons des mille premiers jours et des groupes de pères dont on entendra parler tout à l'heure qui euh, participent très activement à l'évolution euh, de leurs enfants et qui sont très concernés. Alors un phénomène qu'on appelle la couvade, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, c'est une large variété de symptômes physiques et, et, et psychologiques euh, qui apparaissent en, en général au premier trimestre de la grossesse, qui peuvent disparaître euh, tout ou partie pendant le deuxième trimestre, mais qui sont réactivés juste avant la naissance euh, du bébé et qui euh, et, et qui s'évanouissent euh, quasiment à la naissance de de ce petit. Alors parfois euh, ouais, C'est une, une image assez rigolote. Euh, parfois, les papas ont l'impression d'être mis à l'écart, de ne pas être suffisamment impliqués depuis la grossesse, parce que finalement, il faut agir tôt, toujours. On en revient toujours là. Euh, dès la grossesse à euh, ces rituels euh, qui peuvent être l'autonomie, euh, la, la gestion des émotions autour de euh, cette révolution qui arrive que de devenir parent. Euh, C'est peut être une manière aussi d'exprimer leur anxiété leurs craintes euh, et euh, peut-être des difficultés par rapport à cette transition, beaucoup de questionnements par rapport à l'arrivée du bébé. Et on pense aussi à une réaction hormonale, selon certaines études, d'un syndrome qui serait lié à une baisse de testostérone euh, pendant, pendant cette période de gestation euh, de leur conjointe. Alors, vous dire un tout petit mot de la maison des mille premiers jours parce que c'est une initiative issue du rapport des mille premiers jours. On parlait de l'implication des pouvoirs publics. C'est peut être ce maillot manquant à la chaîne de prévention précoce qui va fédérer tous les services liés au développement de l'enfant et qui va permettre d'installer dans tous les lieux existants, que ce soit une maternité, une PMI, une crèche ouverte le samedi matin, un lieu d'accueil de la parentalité un lieu de soutien euh, et euh, rassembler des groupes de parents bébés, une dizaine de parents, une dizaine de bébés à peu près du même âge qui sortent de la maternité. C'est un groupe de pères et danse accompagné par un facilitateur qui partage des connaissances et qui suit ce groupe pendant un an, qui est une période importante pour tisser ces liens de confiance entre eux, avec leur bébé, entre parents, pour prévenir le burn out parental, mais aussi euh, l'isolement en général. Et, euh, et renforcer ses compétences pour les professionnels qui accompagnent les parents et les baser sur, évidemment, toutes ces connaissances scientifiques en génétique, en épigénétique et en neurosciences. J'ai prévu une petite vidéo. <rire> Maintenant, je prends des pincettes. Hein. <rire> euh, voilà, quelques, quelques grandes personnes vous parlent de cette maison des mille premiers jours dont la première est pas loin d'ici, à Arras. Marianne, ambassadrice PEPE, accompagner les mille premiers jours de la vie pour les parents, c'est les informer, leur donner des ressources, euh, leur montrer qu'on est présent pour eux et qu'ils se sentent vraiment acteurs de leur parentalité, qu'ils puissent choisir euh, en conscience les parents qu'ils ont vraiment envie d'être. Les jours pourquoi euh, c'est essentiel ben, C'est essentiel parce que ben, l'enfant c'est là où euh, ben, son cerveau va se constituer et euh, c'est là aussi où les parents vont avoir besoin d'être accompagnés. Les mille premiers jours pour moi, c'est enfin la considération pour la famille, pour l'intérêt de l'enfant, de pouvoir prendre de la grossesse aux deux ans de l'enfant, enfin. Les mille premiers jours, c'est la période la plus sensible de notre existence. C'est le moment où on peut tout apprendre, à tout allumer. Si se... il y a une blessure, on peut très facilement la réparer. Et c'est le moment où on structure le cerveau et l'affection d'un bébé en lui parlant et en l'entourant. C'est mi jours la période la plus sensible de notre existence. Les maladies non transmissibles explosent. Cancer, diabète, apnée du sommeil, mais aussi dépression, troubles anxieux. Les enfants d'aujourd'hui se concentrent difficilement. Ils sont plus impulsifs, hein. mais ils sont aussi plus myopes. Hein. Ils ont perdu des capacités physiques et cardiaques. Ils font des crises à la moindre frustration. La pression parentale est majeure. Les parents sont démunis. Nous savons aujourd'hui le rôle critique de l'environnement dans les mille premiers jours. L'environnement, c'est aussi la qualité des attachements que l'enfant peut tisser dans sa famille et dans les structures d'accueil il est urgent de lancer des programmes cohérents pour protéger cette fenêtre de vulnérabilité. Pour la Croix-Rouge, il est absolument crucial d'être présent dès la naissance de l'enfant, voire avant. Et cela se caractérise par un meilleur accompagnement des parents, mais aussi par une meilleure qualité d'accueil au sein de nos structures Petite Enfance et nos structures Protection de l'Enfance. Pour le GEPSO, agir dès les mi premiers jours peut permettre d'éviter des retards de développement importants. Il faut pouvoir développer la formation au repérage des difficultés, pour agir le plus tôt possible. Agir dès la période des 1000 premiers jours en renforçant des acteurs majeurs comme la PMI permettra d'identifier et de répondre aux besoins de l'enfant et de ses parents et d'éviter la survenue de difficultés ou à minima d'amoindrir leurs effets. co-construire avec la famille dans sa globalité des bases solides, sécures et singulières à son propre devenir. From the day they are born, all children are right despite their status and background. All young children deserve equal opportunities to safe, healthy and optimal development. First year's first priority is a Europe-wide campaign that aims at tackling inequalities from the earliest age. And it's co-led by Eurochild and ISA, the international step-by-step -step association. The campaign aims to ensure early childhood stays high on the political agenda. By building a strong community of advocates at EU and national level. The campaign's national coordinators gather evidence on the ground and strengthen the knowledge to leverage EU funds and policy tools to bring change. Pour insuffler un changement de paradigme dans notre société, en particulier sur les 1000 premiers jours de vie, il faut tout un village pour élever un enfant. Le but de la coalition nationale en France est de porter ensemble une visibilité croisée et cohérente de la petite enfance, au cœur même des politiques publiques et au sein même d'un écosystème en France. Nous avons à cœur d'explorer nos complémentarités, de mutualiser nos expériences de terrain, de croiser nos identités, pour co-construire les priorités et les enjeux d'une approche préventive de qualité Nathalie Casso-Vicarini, fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Alors pourquoi les 1000 premiers jours Les 1000 premiers jours sont la fenêtre d'opportunité et de vulnérabilité la plus cruciale de la vie. Les planètes sont alignées, les organisations internationales comme l'UNESCO, l'OCDE, les organisations européennes avec la garantie pour l'enfance et la première coalition européenne pour la petite enfance, ainsi que le rapport des 1000 premiers jours en France, convergent dans leur vision pour outiller les parents et les professionnels à accompagner les enfants à être des acteurs engagés de la société de demain. sujet des congés il est très très important euh, surtout dans un pays comme la France où deux enfants sur trois euh, vivent euh, euh, à, à, avec des pères qui n'ont pas euh, ah oui, ah oui, ça c'est dans le monde, c'est l'UNICEF, euh, qui n'ont pas de congé paternité euh, rémunéré. Donc la France s'est pen... penchée sur le sujet euh, dans les, les travaux des 1000 premiers jours, pendant, le, pendant les travaux de la commission. On avait euh, préconisé neuf semaines, hein, parce qu'il faut du temps pour tisser des liens de qualité et des liens de confiance entre les parents et leurs enfants. Et euh, voilà, 28 jours euh, permet de faire connaissance avec son bébé, ne, ne permet pas tout, mais on espère que euh, ces, ces premiers temps d'accordage vont être euh, suffisamment nourrissants pour les parents et, et leurs enfants, et notamment pour le père, puisque euh, ces 28 jours sont accordés au père depuis le 1er juillet, euh, vont être suffisamment nourrissants pour donner le goût à euh, cette relation continue avec, euh, avec son bébé. L'idée voilà, c'est de trouver le bon rythme avec son bébé, euh, l'accordage affectif, au, regard, au travers de la parole, euh, du regard, du toucher. On sait que tout ce qui, euh, tout ce qui est lié au sens c'est la voie d'entrée, euh, de la connaissance euh, chez, chez les enfants. Et ça c'est fondamental que, que le père puisse y participer dès le début. On sait que la recherche scientifique nous dit que plus le congé paternité est long, plus la sensibilité au père ou au second parent à l'enfant est grande. Voilà, il euh, y a un rapport qui a été publié euh, au Canada euh, sur la proportion des pères qui ont demandé un congé euh, paternité et qui a augmenté de euh, quasiment 36% l'année dernière pendant la pandémie. C'est dire combien euh, Ah non, pardon, l'an dernier, contre 31% en 2018. Donc il y a eu une augmentation significative du nombre de pères qui ont sur un territoire qui a amorcé déjà ce sujet au Canada et au Québec. Donc plus, plus ce sujet est amorcé tôt, plus les pères s'impliquent dans la démarche, parce qu'en France, on a encore un nombre important de pères qui ne prennent pas leur congé paternité. Euh, donc ça a été à, côté, euh, à partir du 1er juillet, ce congé parental donc il y a 28 jours et euh, contre 14 auparavant avec une semaine obligatoire mais qui pour l'instant n'est pas encore applicable à tous les métiers, notamment euh, dans, les, dans les métiers euh, de, de l'entreprise individuelle ou euh, du secteur, euh, du, du secteur euh, je ne sais pas comment le qualifier, mais... Des professions libérales. Voilà, exactement. Donc, on espère que cette première pierre va euh, amorcer une, une dynamique. Alors, on voit ici cette flèche bleue au milieu et la France. Tout en haut, sur le graphique, vous avez les pays qui sont très engagés dans la démarche depuis un peu, un peu plus de 20 ans de politique familiale impliquée, avec des congés paternité qui sont et des congés de naissance qui sont bien plus importants que cela. Euh, en tout cas, ce que je voulais souligner, c'est qu'une étude allemande euh, montre que les pères qui bénéficient d'un congé de huit semaines renforcent davantage leur relation avec leur enfant à long terme. Et ce lien euh, est très précieux, autant pour les pères que, que pour les enfants. Elle indique qu'il est préférable que les pères ou second parents interagissent également seuls, avec, euh, avec leur bébé. Alors ça, ça a été le cas au Danemark, par exemple. Euh, on a, euh, le gouvernement avait décidé que l'année euh, consacrée au congé, parent, au congé parental, après la naissance, était euh, séparée en deux, la moitié pour la maman au départ et puis la moitié pour le papa. Et il y a eu beaucoup de séparations de parents. Et euh, maintenant, euh, euh, l'organisation est différente et ce sont les parents qui décident d'être chacun à leur tour avec leur bébé en fonction de, des besoins de la famille et euh, des contraintes aussi de travail. Et finalement, euh, cette, ce temps seul avec le bébé permet d'appréhender en fait, tout l'environnement du bébé et l'environnement euh, à la maison et les tâches domestiques et tout ce qui est lié à, euh, à, la, présence, à la présence de l'enfant à la maison. Voilà, il est démontré que seuls les pères ayant passé plusieurs semaines avec leur bébé, entre la naissance et l'âge de 4 mois, sont capables de distinguer les pleurs de leur propre bébé dans une pièce où d'autres bébés pleurent. Voilà, donc on voit qu'il faut, faut du temps euh, pour l'accordage et du temps pour prendre connaissance avec, euh, avec son bébé. Euh, des études dans plusieurs pays nordiques illustrent euh, que quand, on s d un, d un, quand un papa s'occupe d'un bébé, euh, il, il devient plus confiant, et euh, notamment à l'égard euh, évidemment de tout ce qui concerne le bébé, mais aussi des tâches domestiques. Une étude norvégienne montre que les pères ayant bénéficié d'un congé restituent, des, euh, font des remontées d'expériences de, très positives sur leur bien-être et la relation avec leur bébé, ce qui augure de bons moments pour la suite et euh, leur, ils se sentent acteurs, actifs auprès de leur enfant. Donc vraiment, on voit ce, ce lien qui se noue très tôt et plus il se noue tôt, plus, euh, plus le parent prend confiance en lui et notamment dans le cadre de la coparentalité. Voilà, cette alliance coparentale dont on parle pour, euh, pour travailler en équipe. Hein. C'est presque un travail d'équipe autour de, de l'enfant. Alors, en bref, avant de vous quitter... Euh j'ai commencé par vous parler de la sécurité affective avec ce temps nécessaire pour l'accordage et tisser de ce, ces liens d'attachement. Et plus les parents sont entourés, plus c'est bénéfique finalement à tous les niveaux et en particulier pour l'enfant. Il faut tout un village pour élever un enfant. Les cinq sens, on voit le papa qui interagit beaucoup avec le toucher de l'enfant et ce sont les voies d'entrée de la connaissance et toutes ces expériences vont être très bénéfiques à la, à la structuration, au disque dur cérébral qui se, qui se met en place. Et puis, très important, l'impact de l'environnement sur le développement de l'enfant avec la prévention du stress toxique, mais aussi tout ce qui abîme le cerveau, euh, dont les perturbateurs endocriniens et, euh, et l'ensemble et des... Voilà, des, euh, des, des environnements toxiques auprès de l'enfant, euh, dont les ondes, les écrans qui freinent, qui freinent le développement. Et puis pour terminer, une petite image que j'aime beaucoup, euh, devenir parent et professionnel, ça se tricote tous les jours, mais ça se tricote dans la connaissance partagée et scientifique euh, pour, pour avancer ensemble, en tout cas dans un langage commun qui est très, très essentiel hein, pour bien se comprendre autour du développement de l'enfant. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Nathalie pour cette mise au point très très éclectique et très très large avec des visions euh, euh, internationales. Euh, J'imagine qu'il y a des, des questions, mais j'en ai, euh, ai une un peu spécifique sur les maisons de, de naissance. Euh, comment tu vois en fait le. Euh, la façon dont on peut finalement soutenir les pères à jouer leur rôle de père via les maisons de les maisons mille jours. Et notamment, donc tu parlais des groupes de pères, comment tu conçois les groupes de pères et l'animation des groupes de pères Comment faire pour les faire venir et rendre les choses un peu ludiques et attractives pour les pères alors on a cette expérience, bon, j'ai cette expérience de, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, lorsque je travaillais euh, sur un territoire très fragilisé en Australie. Et c'est là que j'ai découvert euh, l'approche des, des maisons des mille premiers jours. Là-bas on parle des cottages. Et euh, une maison c'est pas anodin, c'est un lieu de confiance, où on va tisser vraiment des relations euh, solides. Et ces papas, ils, ils, ils venaient autant que les mamans. Euh, C'était à des temps dans la semaine euh, qui étaient euh, compatibles avec leur euh, leur environnement professionnel. Et quand ça ne l'était pas, on ouvrait des groupes le samedi matin. Et c'est finalement ce qu'on fait à Arras. À Arras, où, euh, on, on a expérimenté ce, cette, cette initiative. C'est un groupe qui se réunit tous les 15 jours. Les papas viennent autant que les mamans. On essaye d'organiser ces moments pendant le temps du déjeuner. Euh, le mardi et le mercredi et les papas ont autant de questions que, que les mamans, ce ne sont pas les mêmes questions. Mais finalement, ça fait avancer tout le groupe et, et c'est rare qu'il faut vraiment que le bébé soit malade ou qu'eux soient malades pour qu'ils ne vienne pas parce que finalement, quand on a enclenché ce système de... Partage de connaissances, eh bien euh, les parents sont, sont avides d'en partager davantage. Les questions génèrent des questions et c'est aussi tout l'intérêt de ces groupes. C'est que euh, dans cette mixité de, avec des papas, des mamans, mais aussi euh, mixité socioprofessionnelle, professionnelle euh, on, on a une très très grande richesse de, de pistes, de réponses, de croisements, d'expériences, de, de cultures. Qui, euh, qui permet à chacun de trouver sa place et finalement de devenir acteur. Euh, et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des sociétés très avancées sur euh, la question de la place du père. Il y a encore beaucoup de lacunes. Et dans ces groupes-là, ces euh, pères trouvent une place très, très légitime euh, aux, aux, côtés de, aux côtés de leur bébé. Pardon. Merci. Merci, Laurent. Non, je me permettais de rebondir sur, euh, sur trois points hein, que tu as évoqués Nathalie euh, et qui m'ont fait, euh, voilà, fait écho à, à différents sujets. Euh, quand tu parles des groupes de paroles euh, de, de papa, euh, ça m'a fait penser à euh, un ouvrage que je conseille à, à ceux qui nous suivent de Tristan Champion, la barbe et le biberon que tu connais, j'imagine. Euh, Tristan, c'est euh, un papa qui est marié avec une Norvégienne. Il a eu son premier enfant en France, son deuxième en Norvège et son troisième en Suisse. Enfin, il y a une vision très européenne. Euh, de, de la parentalité, de la paternité. Et, et il était finalement dans sa culture euh, française de dire moi, je prends mes 10 jours euh, de congé et pas beaucoup plus. Et, et finalement, je me permets. Euh, et, et, et, et finalement, il est en Norvège. Et là, bah, du coup, euh, il est aspiré par le modèle culturel. Et donc, il, il prend 5 mois, au début, un peu avec réticence. Et, et, et son, dans son livre, La Barre et les livres, d'ailleurs, il va être adapté en film. Je trouve que c'est un marqueur qui montre, qui indique bien comment la société est en train de bouger sur la place du père. Euh, que, voilà, on trouve de plus en plus d'ouvrages c'était pas le cas il y a encore 50-10 ans euh, de témoignages de père un film va être fait là sur son livre et, et donc il, il raconte bien dans son livre comment, euh, comment en Norvège la place du père elle est complètement faite, elle est intégrée. Il y a des, il y a des bars, il y a des, il y a des visites, il y a des centres culturels, il y, a, il y a des applications pour que les pères ne soient pas isolés durant leur congé paternité, mais qu'ils se retrouvent entre eux pour vivre leur paternité collectivement, finalement, pour apprendre ensemble. Il y a des sorties qui sont organisées, des week-ends qui sont organisés et je trouve que c'est des initiatives hyper intéressantes, hyper inspirantes. Euh... Exactement, c'est les Daddy Groups dont je parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, on organise un voyage d'études en Norvège. Euh, si ça vous intéresse, <rire> n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on va aller les rencontrer. Et également, euh, ces, ces groupes dans la nature, euh, avec l'interaction avec le vivant, euh, aident beaucoup aussi dans, dans, la, dans, le, dans, dans le partage d'expériences et puis le tissage de ces liens de confiance. Euh, on a besoin de se lancer des défis aussi dans cette relation de confiance. Et, et forcément échanger avec... D'autres pères, pères, pères, ça, ça, ça génère la confiance pour soi. Euh, je voulais rebondir aussi euh, sur la notion de couvade, parce que tu euh, as évoqué, parce que c'est un sujet qui, qui est très peu médiatisé, on en parle très très peu. Euh, le, le, ce qu'on appelle le baby blues du papa, euh, et, ou le postpartum du papa. C'est difficile d'avoir des chiffres très concrets, on parle de 5%, parfois on dit même, à mon avis, c'est bien plus. Des pères qui seraient touchés par ça. Moi, j'avais interviewé un papa Maxime euh, qui habitait, qu habitait à Nice euh, et qui était hyper excité à l'idée d'avoir un enfant. Euh, et, et finalement, il ne s'y était pas plus préparé que ça. Et choc suprême, à la naissance, il fait un rejet total de son bébé. Un, un, un vrai rejet. Il n'arrive pas à le prendre dans les bras. Euh, il n'arrive pas à s'en occuper. Euh, sa femme l'accompagne. Euh, elle lui dit bah, Attends, voilà, progressivement, je te le laisse un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Ça ne marche pas. Ça, ça a eu pour conséquence, mine de rien, euh, la séparation, ça a amené à la séparation du couple en plus, hein. euh, et, et, et avant la séparation, c'est sa femme qui a réussi à lui faire prendre conscience qu'il vivait effectivement une dépression, il euh, a un baby blues du papa, une dépression postpartum du papa, euh, et, et voilà, il a été accompagné par un, par un, par un psy, et aujourd'hui il a une relation hyper forte euh, avec son, son fils Leandro, et c'est une très jolie relation, mais, mais je pense que c'est important effectivement d'en parler. Parce qu'il y a un vrai tabou sur le sujet. Euh, qui, euh, voilà, C'est un vrai tabou sur le sujet. Et... Euh, pour, euh, pour avoir une, une piste de réflexion sur ça, sur, euh, on, on dit dans les chiffres que euh, le père se rend compte qu'il est père au moment de l'accouchement et pas avant. Euh, là, on a un exemple très concret d'un papa qui avait envie et finalement qui se retrouve au moment venu, euh, non préparé à ça. Euh, Aujourd'hui, euh, pendant la grossesse, il y a des cours de préparation à l'accouchement, mais avec du temps dédié pour la mère, euh, dans, son, dans son métier, hein. il, y a, il y a des heures qui sont dédiées à ça, qui n'existent pas pour le papa. Euh, donc, euh, moi, euh, avec la volonté que j'avais d'assister à ces cours, professionnellement, ce n'était pas possible. Il y a peut-être aussi une piste de réflexion euh, pendant la grossesse sur ça pour que le papa puisse se préparer euh, avec euh, sa, sa, sa compagne à devenir père à ce moment-là. Et le dernier sujet, après euh, c'est parce que c'est mmh. très donc juste Je me permets de rebondir sur un dernier point, parce que tu en as beaucoup parlé. On, on y reviendra je, tout à l'heure avec Kevin sur le, sur le congé paternité. Euh, moi, j'ai fait partie d'un collectif de papas engagés. Et, euh, et donc, euh, ce, voilà pour demander l'augmentation du, du congé paternité, on avait demandé un mois. Alors, c'est notre petite vanne. On a eu le, plus, le, le mois le plus court de l'année. Hein. On a eu le mois de février, on a eu 28 jours. Voilà, on n'a pas eu le mois complet, mais c'est déjà pas mal. Je, je, je pense quand même que ce qui est vraiment important sur ce sujet, c'est de comprendre que ça reste qu'une loi. Euh, c'est un outil qui est fort, qui est un outil symbolique. Mais là, tout l'enjeu, six mois après, c'est de l'accompagner. C'est de l'accompagner ce congé paternité pour qu'il soit réellement pris. On sait que dans son ancienne formule, il était pris par 70% des pères. Là, il va falloir attendre quelques années pour avoir de la donnée, pour avoir des datas sur combien de pères vont prendre un congé paternité d'un mois. Hein. Voilà, je n'ai voilà, pas envie de donner un avis parce que voilà, je, je suis un optimiste, donc j'espère qu'il va être pris largement. Mais je pense qu'il est essentiel aujourd'hui que le congé paternité soit accompagné pour que les pères s'en saisissent. Accompagné par évidemment euh, tout le milieu euh, médical, parce que je pense que vous avez une place euh, clé euh, pour accompagner les familles euh, le, sur ce, sur ce moment-là, et évidemment, on en reparlera peut-être rapidement après, euh, évidemment les entreprises euh, Voilà, on, on disait un hein, 80% euh, des, des, des Français sont des actifs en entreprise privée ou, ou publique, euh, et donc forcément, et le, le, le, voilà, le, le rôle de l'entreprise pour accompagner le congé paternité, il est majeur l'idée n'est pas d'opposer les organisations n'est pas d'opposer le « je » et le « nous », donc le « je », le « père » et le « nous », l'organisation. Il est de les faire converger pour arriver à quelque chose qui soit satisfaisant pour, pour chacune des parties. L'entreprise, c'est un vrai levier d'évolution de, de la société. En tout cas, c'est un levier qu'on ne peut pas mettre, laisser de côté. Il y a 8 salariés sur 10 qui sont parents en France. Et, euh, et je pense à une grande entreprise française qui, lorsque les parents reviennent, le père ou la mère d'un congé de naissance, euh, ils ont un entretien avec le responsable ressources humaines qui leur dit « mais là, vous avez maintenant, vous êtes parent, ça a forcément, euh, vous, avez, vous développez des, des compétences qui sont différentes et peut-être que votre métier n'est plus adapté à, à celui que vous voudriez euh, occuper demain » et quelles sont, quelles sont ses compétences et comment on peut vous accompagner dans cette transformation. Euh, et l'entreprise a tout à y gagner parce que, d'après les dernières euh, études, euh, le parent euh, a envie de, de, de se... Enfin, en tout cas, il y, y a un impact sur la qualité du travail. Quand, quand on est engagé dans le travail qu'on fait, qu'on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Et la qualité du travail est euh, c'est une relation gagnante gagnante. Donc il y, y a un label aujourd'hui de la parentalité en entreprise qui s'appelle Family Friendly Company et qui euh, tend à se développer. Pour, pour accueillir de plus en plus d'entreprises et, et faire monter ce niveau de conscience collective parce qu'on est tous concernés. L'entreprise, l'hôpital, les parents, les, les structures d'accueil, euh, évidemment l'État, les, les organisations européennes, internationales. On est tous concernés par ce phénomène parce qu'on a tous à y gagner. En tout cas, je pense que cet échange est vraiment intéressant et présage de belles choses pour notre panel de discussion. Donc surtout, restez avec nous puisque ce sera à la fin. Là, nous avons une question du public. Avez-vous l'expérience d'un investissement différent des pères dans les pays anglo-saxons dans lesquels les pères ont peu de congés Alors clairement, c'est inversement proportionnel en Australie, mais c'est très très culturel en fait. L'expérience que j'ai faite il y a 20 ans en Australie, il n'y avait pas de congés rémunérés. Mais c'est dans la culture du pays, de toute façon accompagner au moins la première année de vie de son enfant. Donc soit c'est la maman, soit c'est le papa qui arrête de travailler. Ça réduit euh, considérablement les, le train de vie, mais en même temps, c'est un choix d'avenir. Euh, et, et les papas sont extrêmement impliqués dans, dans des groupes de parentalité ou des groupes euh, enfin de, de, de soutien en général, ainsi que les mamans. Et, mais pour autant, il n'y a, a, a pas de congés rémunérés. Euh, en France, ben on va voir, on n'a pas, pas assez de recul. Hein, C'était le 1er juillet. Euh, mais ce sont des phénomènes qui s'expriment euh, qui, qui dans la durée. Il y a une première pierre qui a été posée. Certes, ce n'était pas les neuf semaines auxquelles on pensait. Mais il faut faire évoluer le monde de l'entreprise. Il faut les sécuriser aussi sur la qualité et tout, ce que, tout, les, tout, tout le bénéfice qu'ils vont en, en, en avoir. Et, et voilà, tout le monde avance de concert vers, vers une, un progrès social. Mais ça prend du temps. Oui, tout à fait, ça prend du temps. Et puis notre prochaine question, Bon, je ne sais pas si nous, on va pouvoir euh, y répondre, mais euh, elle est quand même euh, d'actualité. Euh, sachant qu'on prône la parité, la différence entre les congés des mamans et des papas reste trop importante. Abstraction faite du temps de grossesse. Nous avons fait un premier pas en atteignant 28 jours, mais est-il prévu d'aller plus loin oui, clairement, c'était la volonté du, du ministre, du secrétaire d'État, Adrien Taquet, mais aussi du président de la République lorsqu'il a installé cette commission. Euh, ça a été un des sujets majeurs, cette première pierre à l'édifice, pour que finalement ça rime les autres pierres et qu'on bâtisse, qu'on bâtisse la maison. Et 28 jours, c'est pas suffisant, mais c'est déjà, c'est déjà une première pierre dans, dans, dans la dynamique. Moi, moi, moi je trouve que c'est intéressant que ça se fasse progressivement euh, parce que je pense que pour que ça infuse dans la société il faut laisser le temps on parle quand même d'un changement culturel majeur hein. c'est pas c'est pas rien on parle on, on, je pense qu'il faut pas avoir peur des mots on, on évolue dans une société patriarcale c'est un système qui existe depuis des siècles euh, on est aujourd'hui dans un monde incroyable où on va peut-être enfin on peut tous ensemble collectivement le, le réimaginer le redessiner mais moi, je crois beaucoup plus aux techniques des petits pas que des grands pas. Je pense que les petits pas permettent collectivement d'avancer progressivement, de, de, que chacun, chacune, chacun s'en saisisse. Et évidemment, les entreprises, euh, si euh, demain, on, on passe de 11 jours à 6 mois, ça, il va y avoir blocage. Clairement, il va y avoir blocage. Il va y avoir un blocage euh, des entreprises, mais dans l'organisation, dans, euh, dans, ça va déstabiliser beaucoup de choses. Donc, je, donc moi, je trouve ça plutôt sain euh, qu'on y aille par étapes. Après, effectivement, tout l'enjeu, c'est que ça ne soit, comme tu le dis, Nathalie, une première, voilà, pas, pas, pas un point d'arrivée, mais vraiment une première pierre, une première marche. Qu on travaille aussi sur, euh, sur le fait que finalement, quand on regarde l'enquête qui a été faite en 2016, c'est presque 50% des parents qui ne prennent pas la totalité de leur congé. C'était 11 jours à l'époque. Qu'en est-il maintenant à 28 jours Il est probable que les chiffres soient à peu près les mêmes. 70% seulement des parents qui prennent des congés paternité, peut-être creuser déjà les raisons qui font qu'elles ne le prennent pas pour trouver des solutions à ces difficultés. Il y, y a toute cette dynamique autour des mille premiers jours de vie qui, est, qui a fait énormément monter cette prise de conscience collective, que ces premiers temps de vie sont fondamentaux et, et tout ce qui va se passer pendant ces temps, ce, cette première période de la vie va durer toute la vie. Euh, déjà, cette prise de conscience, elle, elle permet de... De, de repenser le dispositif autrement. On est dans une autre dynamique aujourd'hui. Il y a des pays européens qui réfléchissent à cette question-là. On va enfin avoir une garantie européenne pour l'enfance ciblée vers la petite enfance. La France a pris la présidence du Conseil de l'Europe et c'est des sujets qu'elle qu travaille. Et, et tout ça va... En, enfin c'est comme dans le cerveau, tout interagit. Tout, chaque, chaque pierre à l'édifice va permettre de faire prendre conscience aux entreprises que ce qui est fondamental, de laisser du temps aux parents pour accompagner ben, les salariés de demain aussi. Et puis, euh, et puis avoir des phases de consolidation des, des systèmes pour qu'on euh, on franchisse un pas supplémentaire après. Mais, mais tout ça vient ensemble. Cette dynamique des mille premiers jours, elle est, elle est multimodale. Euh, et, et finalement, euh, je crois que c'est comme ça qu'on qu arrivera à, à vraiment euh, passer une, une étape importante. Peut-être une dernière question. Euh, merci de parler du baby blues des pères. À quand une consultation postnatale à l'attention euh, des pères Alors peut-être que je peux en dire euh, deux mots euh, en tant que psychologue. Je pense qu'effectivement, le fait qu'on évoque cette idée de la santé mentale euh, des pères, euh, on commence à en entendre parler un petit peu. Et là, j'évoque notamment tout le rôle des médias euh, et de la presse autour de ce sujet-là. Euh, et puis, je pense que c'est quand même important important de faire la distinction entre le baby blues et la dépression du postpartum qui sont quand même deux choses très différentes. Euh, avec le baby blues qui euh, touche énormément de, de parents, de mamans, de papas, euh, mais qui souvent va durer quelques jours euh, et qui s'estompe avec le temps. Euh, contrairement à la dépression du postpartum, où là on est vraiment dans quelque chose euh, qui s'installe, qui peut venir altérer euh, les liens avec son bébé, où il y a une euh, détresse qui est extrêmement importante. Et je pense qu'au-delà de, du fait de parler de la santé mentale euh, des pères, je pense que c'est important de, de se questionner sur le rapport que nous avons en tant que société face à l'homme, le masculin et l'émotion et la santé mentale de manière générale. Pour moi, c'est vraiment ça que, que pose cette question. À quand une consultation post à l'attention des pères Je pense que ce serait quelque chose qui serait hyper intéressant à étudier. Euh, sachez que là, euh, le gouvernement a décidé de permettre le remboursement euh, des séances chez les psychologues. Euh, il faut passer d'abord par son médecin traitant, mais c'est prévu. Il va y avoir des psychologues qui vont être euh, agréés par, euh, par la CPAM. Donc déjà, je pense que ça va permettre d'ouvrir les portes aussi euh, aux consultations euh, à tous, y compris au papa. Mais au-delà de cette question du soin, je pense qu'il y a aussi une vraie réticence au fait de se dire bah « mince, je vais pas bien, euh, euh, mais qu'est-ce que j'en fais ?». Je pense que ça pose la question plus, plus large de, euh, en tant qu'homme, aujourd'hui, même si ça évolue, hein, bien sûr, heureusement, et j'espère qu'on pourra en parler un petit peu plus tard, mais les stéréotypes de genre et euh, le rapport que nous avons entre masculin et euh, émotion, détresse. Euh, je pense que ça rentre dans ce cadre plus large. J'ai une question, comme il nous reste encore euh, cinq minutes, euh, une question un peu spécifique sur euh, les bénéfices euh, attendus du congé euh, paternité. Donc on, on les a cités, c'est meilleur accordage affectif, meilleure sensibilité du père euh, aux signaux du bébé, aux besoins du bébé. Est-ce que, euh, est que ça peut contribuer à un euh, meilleur fonctionnement de la famille et à une réduction du risque de séparation du couple au cours de la première année Et Est-ce qu'on a des données en fait, comparatives entre ce qui se passe au Danemark et ce qui se passe en France, par exemple, sur euh, la séparation des couples Si, si j'ai bien compris, le, au Danemark, on est à 5 mois de congé paternité. C'est un an. Un an, d'accord. C'est un, un an avec six mois pour le père. C'était six mois pour le père, six mois pour la mère. Euh, et c'était décidé euh, de cette façon-là. Et puis, il y a eu beaucoup de séparations. Et, et les parents, maintenant, décident de, de, de choisir la période. Euh, et pour répondre à la première partie de la question, ce temps seul avec bébé a une, euh, un impact très important pour euh, la conciliation de la, de la vie... Euh, dans le couple, avec le partage des, des tâches domestiques, quotidiennes. Parce que finalement, quand on est seul avec un bébé, ben, on s'occupe de tout. Et, et là, forcément, il y a une meilleure compréhension dans, dans le couple de ce qu'est le développement d'un enfant et de l'impact de l'environnement sur son développement. Il euh, n'y a pas de données comparatives euh, aujourd'hui sur la deuxième partie de la question. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des risques qui ont été levés au Danemark. Et aujourd'hui, en France, on sait évidemment, euh, on, a, on a pris connaissance de, de ces risques. Et, et la durée, elle n'est pas encore suffisante euh, pour, euh, pour se poser cette question-là. Mais j'espère qu'on pourra se la poser un jour. Qu'est-ce qui la séparation Ça a pas si bien que ça. Bah, un temps identique pour le père et pour la mère, n'était finalement euh, pas favorable au couple. Euh, certaines, euh, certaines mamans se sentaient dépossédées de ce temps-là avec leur bébé parce que c'était le choix de la famille et certains papas se sentaient euh, pas très légitimes ou pas très... C'était pas, pas leur choix de rester si longtemps avec, euh, avec leur bébé. Alors c'était... Je sais pas si... Euh... Euh, on se souvient de ça, mais à la commission, il y avait une, une Québécoise qui était avec nous, Joanne, et qui disait bah, à partir de quatre mois, un bébé, c'est fun hein, parce qu'il euh, réagit. Il y a vraiment de, un échange euh, euh, très interactif hein, et, et euh, c'est dommage de quitter son bébé à ce moment-là. Donc, euh, à, avoir ces quatre mois avec, euh, avec un bébé, qu'on soit papa ou maman, c'est fondamental. Hein, donc, au moins, euh, au moins, passer cette période-là en, en commun. Et puis, euh, et puis après, un temps partagé seul avec bébé semble être une, une très bonne, euh, un, un très bon facteur de protection pour la suite, dans l'idéal, hein, dans les étapes procha prochaines. Merci beaucoup. Je pense qu'on a une dernière question pour, pour clôturer. Je pense qu'il est important de recentrer l'enfant et sa famille sur ses droits pour le développement de l'enfant. Selon vous, quel professionnel serait à même de faire le lien entre tous les dispositifs mis en place à la famille je crois que c'est une bonne question que je voulais aussi poser euh, quand, quand tu parlais du facilitateur dans le cadre des maisons 1000 jours, donc, euh, dont le rôle est d'animer euh, les groupes de parents, les groupes de pères. Euh, ça correspond à quel professionnel euh, Comment tu vois les choses Alors, je, je, je crois que bon, j'ai eu cette expérience en Australie, mais c'était il, il y a 20 ans. J'étais une facilitatrice dans un cottage. Euh, pendant toute une année, enfin plusieurs années, mais au moins une année avec, un, avec des mêmes groupes. Et euh, c'est vraiment... Il euh, y a des prérequis, il y a une expérience, parce que ce sont des métiers complexes. Il n'y a pas plus difficile quand même que d'accompagner le développement de l'enfant euh, et, et le soutien aux, aux familles. Donc il euh, y a des prérequis en termes de connaissances. Évidemment, avoir des connaissances en neurosciences, des connaissances en épigénétique, des connaissances basées sur la science. On parlait evidence based tout à l'heure. Euh, et une expérience hein, qui permet de euh, bâtir cette posture qui est importante de facilitateur. Ce n'est pas celui qui sait, qui va donner des leçons ou des conseils aux parents, c'est celui qui va partager de la connaissance à jour et qui va permettre que cette connaissance et cette parole, elle circulent dans le groupe et, qu et que les parents s'approprient ces connaissances pour en faire quelque chose dans leur quotidien. Et ça, ça, ça passe par le prisme d'un parent, d'un autre, d'un troisième et, ce, et cette parole qui circule dans le groupe qui est très importante. En termes de prérequis, moi, je pense qu'on bah, les a nommés. Il y a l'expérience. Et puis après, il euh, y a des métiers qui sont prédisposés, comme le métier de sage-femme, comme le métier d'éducateur de jeunes enfants, euh, comme le métier de psychologue, qui peut-être vont avoir besoin de modules complémentaires pour euh, être en capacité d'accompagner ces bébés et leurs familles pendant la première année de leur existence, mais aussi avoir cette connaissance des services du territoire pour accompagner ces enfants lorsque un trouble intervient dans leur développement ou euh, qu'il y a des signes euh, qui présagent de complications. À ce moment-là, ne pas attendre. Et c'est bien la, la prévention précoce qui nous anime euh, à pouvoir euh, amener cette famille à consulter ou à aller rencontrer le CAM sous différents services euh, le plus tôt possible.